Bonjour et bienvenue sur cette formation concernant l'apprentissage de Linux. Dans ce chapitre, nous allons apprendre et comprendre le fonctionnement d'un shell en voyant notamment quelques définitions, les concepts de shell et de terminaux, comment choisir son shell, exécuter des commandes, naviguer et manipuler dans l'historique des commandes, comment connecter et expandre des commandes, utiliser des variables shell, comment personnaliser son environnement shell, et pour finir, comment obtenir des informations sur les commandes. Tout d'abord, en guise d'introduction, abordons quelques définitions. Quel est le rôle d'un shell sous Unix ou sous Linux? Alors, sous Unix et Linux, un shell est le programme qui va interpréter et gérer les commandes que l'on tape dans un terminal. À son tour, un terminal est une interface utilisateur qui permet de saisir des commandes et afficher des informations en retour. Alors, il faut savoir qu'un terminal est toujours associé à une entrée et à une sortie. L'entrée, c'est ce qui alimente le terminal, et par défaut, l'entrée standard correspond au clavier. La sortie, c'est ce qui reçoit les informations qui sortent du terminal, et par défaut, la sortie standard correspond à l'écran. Alors, existe-t-il plusieurs shells sous Linux Alors, il faut savoir effectivement qu'il existe de nombreux shells qui, sont, qui ont tous leurs spécificités. Donc, le plus répandu des shells est certainement Bash, donc Bash pour Born Again Shell. Il est dérivé d'un des premiers shells Unix qui s'appelle le Bourne Shell et son petit nom c'est On peut aussi citer le C-Shell ou CSH qui est très utilisé parmi les utilisateurs de BSD. Mais il y en a encore plein d'autres dont ZSH, KSH, TCSH, Dash, etc. Et dans cette formation, on utilisera principalement le Shell Bash. Alors, voyons maintenant les shells et les terminaux. Alors, Comment on peut lancer un shell Il faut savoir qu'il existe trois façons pour accéder à un shell. Ce qu'on appelle le prompt shell, une fenêtre de terminal et une console virtuelle. Alors, qu'est-ce que le prompt shell Sur un serveur sans interface graphique, le prompt shell va correspondre à ce qui s'affiche à l'écran après que la machine est démarrée et qu'on a saisi un login et un mot de passe. Il indique notamment que le shell est prêt pour recevoir des commandes. Si on n'est pas administrateur de la machine, alors on est considéré comme un utilisateur dit régulier. Et le symbole qui s'affiche à l'écran, une fois connecté, est un simple dollar. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, quand on ouvre une fenêtre de terminal avec l'utilisateur courant, c'est ce que je viens de faire, on voit que le prompt du shell est bien un dollar. Si par contre on se connecte en tant qu'administrateur, donc autrement dit en tant que route, alors ce symbole doit devenir un dièse. Par exemple, c'est ce que je fais en tapant sudo su. Et là, effectivement, on voit que du dollar, je suis passé au dièse. Alors, on remarquera aussi que souvent, ce symbole est précédé par d'autres informations qui peuvent être, par exemple, le login de l'utilisateur courant ou le répertoire actuel. Et en ce qui me concerne, c'est le cas. Ici, j'ai bien l'utilisateur courant. Donc, dans ce cas-là, c'est route parce que je suis passé SU, et ici, j'ai aussi le répertoire de travail courant. Répertoire de travail qu'on peut aussi obtenir avec la commande pwd. Donc, comme on va le voir plus tard, ces informations sont hautement personnalisables. Alors, voyons maintenant ce qu'est une fenêtre de terminal. Alors quand on utilise Linux, au travers d'une interface graphique, le moyen le plus courant d'avoir un shell est d'ouvrir une fenêtre de terminal. On parle aussi d'émulateur de terminal. Et l'émulateur de terminal de Gnome correspond au programme Gnome Terminal. Donc on peut ainsi lancer une fenêtre de terminal à partir d'une autre fenêtre de terminal, donc d'une fenêtre de terminal existante, en saisissant simplement la commande Gnome Terminal. Donc là par exemple c'est ce que je vais faire. Si je tape Gnome Terminal, je m'aperçois effectivement qu'une autre fenêtre a été ouverte. Alors voyons maintenant ce qu'est une console virtuelle. Donc une console virtuelle ou appelée également TTY. Là, je vais ouvrir un g -Edit. Voilà, donc je vous disais TTY. C'est un terminal dans lequel on ne peut saisir et afficher que du texte. Il peut en exister plusieurs, et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on utilise un environnement graphique comme GNOME sous Linux, ce qui est le cas ici. Donc pour accéder à une console virtuelle particulière, il suffit juste de saisir la combinaison de touches CTRL, ALT, et après F2, F3, F4, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors moi là en l'occurrence je suis dans une machine virtuelle, donc si par exemple je saisis CTRL, ALT, F3 je m'aperçois effectivement que j'ai atterri au sein d'un TTY et ce TTY c'est bien le TTY3. Et donc pour revenir à mon TTY initial, c'est soit CTRL Alt F1, donc dans mon cas ça va relancer voilà, un truc, une session GNOME, soit CTRL Alt-F2. Voilà, alors l'environnement graphique de notre Linux est toujours lancé à partir d'une de ces consoles virtuelles. Donc la septième ou la deuxième en général. Et là, comme on vient de le voir tout à l'heure, quand j'ai fait CTRL-ALT-F2, je suis revenu sur l'environnement graphique d'origine, donc sur le TTY d'origine qui a lancé le serveur X. Alors, une fenêtre de terminal est également associée à ce qu'on appelle un pseudo-TTY. Et pour connaître donc, le pseudo-TTY d'une fenêtre, il suffit juste de taper la commande TTY. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Là, j'ouvre une fenêtre de terminal. Si je tape TTY, je vois effectivement que mon terminal est relié au pseudo TTY, dont le périphérique est associé à slash dev slash PTS slash 0. Alors, comme d'habitude, sous Unix ou sous Linux, un terminal ou un pseudo terminal est toujours représenté par un fichier dans lequel on va pouvoir lire ou écrire directement. Ainsi, on peut faire des choses assez marrantes, comme par exemple espionner ce qui est saisi dans un terminal depuis un autre terminal. Donc là, je vais vous illustrer tout ceci avec un exemple. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc un premier terminal qui est ici. Je vais récupérer le pseudo-terminal associé à cette fenêtre de terminal avec la commande tty, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, maintenant on va ouvrir donc un deuxième, une deuxième fenêtre de terminal, un deuxième terminal. Et on va taper dans cette deuxième fenêtre la commande suivante, 4 inférieur slash dev slash pts slash 0. Donc ça pourquoi Parce que ça correspond au périphérique donc de mon Tty qui est ici. Pipe t slash dev slash pts slash 0. Donc là maintenant on va revenir à notre première fenêtre et on va taper par exemple d e. M -O. Et là, qu'est-ce qu'on voit On constate effectivement que le texte est affiché au fur et à mesure que l'on a saisi dans le deuxième terminal. On peut également, depuis un terminal, envoyer directement un message à un autre terminal. Donc, là, je vais arrêter ça. Et ce que je vais faire là, dans ce deuxième exemple, depuis le deuxième terminal, on va taper « Echo, coucou »« supérieur »« dev » pts slash 0. Et là, je vois effectivement que le message coucou est apparu dans mon premier terminal. Alors, voyons maintenant comment quitter un shell. Donc, pour sortir d'un shell, on peut utiliser la primitive du shell exit ou bien utiliser simplement la séquence clavier CTRL-D. Donc, là, par exemple, sur ma deuxième fenêtre, si je fais exit, j'ai quitté le shell. Et si ici, si, ici, si, si, sur ma première fenêtre, je fais CTRL-D, j'ai également quitté le shell. Alors, comment choisir son shell Donc, Comme on l'a vu en introduction, il existe une multitude de shells, et sous Linux, chaque compte utilisateur doit avoir un shell qui lui est associé. Alors, comment connaître le shell par défaut d'un utilisateur Donc, Pour connaître le shell par défaut associé à un utilisateur, il faut se rendre dans la ligne correspondance, correspondante pardon, à l'utilisateur en question du fichier slash etc password et regarder le dernier élément de cette ligne et s'il s'agit donc il va s'agir justement du chemin absolu qui définit le shell qui est utilisé par l'utilisateur donc par exemple ce qu'on va voir on va essayer de voir quel est le shell par défaut de l'utilisateur des mots. donc pour cela donc nous on sait qu'on a des mots parce que justement au niveau du prompt shell c'est indiqué mais si vous ne le savez pas, vous avez juste à taper la commande yam. Donc la deuxième chose qu'on va faire, maintenant qu'on sait quel est l'utilisateur courant, on va ouvrir donc, le fichier slash etc slash password. On va chercher l'utilisateur démo. Le voici. Donc on arrive sur la ligne correspondante. Il s'avère que dans notre cas, c'est la dernière ligne. Et là, on voit effectivement qu'en fin de ligne, on a bien slash bin slash bash. Et donc, le « slash bin slash bash », comme je vous le disais tout à l'heure, est le chemin absolu vers le binaire de notre shell. Donc, en l'occurrence, c'est « bash », c'est-à-dire le « Bourne again shell ». Voyons maintenant comment changer le shell par défaut d'un utilisateur. Alors, pour changer manuellement le shell par défaut d'un utilisateur, on peut directement modifier le fichier « slash etc password ». Donc, admettons par exemple que nous souhaitons modifier notre shell actuel par le shell « zsh ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en route, donc cette fois-ci avec les droits et les privilèges administrateurs. Donc nous, pour faire ça, on utilise sudo. Donc on va ouvrir avec les privilèges administrateurs le fichier « slash etc. slash password ». Ok, donc comme tout à l'heure, on va se rendre au niveau de la ligne correspondante à notre utilisateur. Donc c'est celle-ci. Et là, tout à la fin, au lieu d'indiquer « slash bin slash bash », on va mettre « slash » usr/bin/zsh. Alors pour être certain du chemin absolu de notre fichier, de notre exécutable zsh, on va ouvrir une deuxième commande et on va faire which zsh. Voilà, et là effectivement notre terminal, le shell, nous dit que l'exécutable ZSH est situé au niveau du chemin absolu slash usr slash bin slash ZSH, c'est-à-dire dans le répertoire slash usr slash bin, et c'est bien ce que j'ai inscrit là en fin de ligne. Donc ici, je fais deux points WQ pour enregistrer et pour quitter. Et évidemment, si le ZSH n'existe pas, il suffit juste de l'installer en faisant sudo apt install ZSH. Sh. Voilà, et là en l'occurrence ça ne marche pas parce que de mon côté je l'avais déjà installé. Donc ça c'est une première manière de faire pour changer le shell, directement en passant par l'édition du fichier slash etc slash password, mais on a une autre manière de faire qui est plus simple qui est directement d'utiliser une commande qui s'appelle ch sh. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, on peut très bien, donc si donc je regarde que j'ai bien modifié voilà donc si maintenant donc je quitte ma session voilà donc, je ferme ma session ça va me relancer donc une nouvelle session voilà et là ici je vois effectivement que je suis en présence du zsh si maintenant je veux Utiliser un autre... Alors, pour savoir, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on verra par la suite, mais pour savoir quel est le shell que vous utilisez, vous pouvez utiliser la variable d'environnement $Shell. Donc, une autre commande qui va vous permettre de changer le shell de l'utilisateur courant, c'est simplement la commande CHSH. Donc là, ici, vous devez rentrer votre mot de passe. Donc, nous, en l'occurrence, c'est live. Voilà. Et ici, vous devez rentrer le chemin absolu vers l'exécutable du nouveau shell que vous souhaitez utiliser. Donc, nous, c'est bash. Donc pour s'assurer que le chemin absolu de bash c'est bien slash bin slash bash, on fait juste which bash. Et là en l'occurrence il nous dit que c'est slash usr slash bin. Alors, donc c'était pas ça, slash usr slash bin slash bash. Mais bon, cela dit je pense qu'il existe quand même un lien raccourci slash bin slash bash. Mais peu importe, du coup on va mettre ça, on va faire exit, exit, on va quitter notre session actuelle. Et on va s'assurer qu'on est bien revenu sur le bash. Et là, on est bien revenu sur le bash. Alors, voyons maintenant comment exécuter des commandes. Alors, comment fait-on pour lancer une commande Pour exécuter une commande, il va suffire de taper la commande à exécuter dans un terminal. Donc, pour connaître, par exemple, la date et l'heure actuelle, on peut utiliser la commande date. Donc là, j'ai ouvert une fenêtre de terminal et là, je tape date. Effectivement, je vois que simplement en tapant la commande, la commande s'exécute et me renvoie un résultat. Une autre commande, par exemple, qui va vous permettre de lister les fichiers du répertoire courant, c'est une commande très utilisée, qui est la commande ls. Alors, quelle est la syntaxe générale d'une commande Donc, Une commande va suivre généralement une syntaxe particulière, donc qui va être celle-ci. Donc la syntaxe c'est en gros ma commande tirer une option tirer tirer donc une deuxième option égale donc des arguments voilà donc ça ça reste facultatif voilà et après donc des arguments éventuels de ma commande voilà, donc ça, c'est la syntaxe générale. Alors, il faut savoir qu'une option va permettre de personnaliser le comportement de la commande. Donc, elle se définit soit sous une forme courte, donc avec un simple tiré, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà, donc par exemple, pour afficher la liste euh, euh, des fichiers du répertoire courant, entre guillemets, on peut tout simplement faire ls-q. Et là, on voyait tout à l'heure, quand on tapait ls, on avait une liste, de fichiers qui s'affichaient sans guillemets. Là, on voit effectivement que on a tous les fichiers avec l'option grand Q qui s'affiche cette fois-ci donc entre guillemets ou entre apostrophes. Voilà. Alors, une option peut aussi être spécifiée avec un format long. Donc la même commande qu'on vient d'écrire peut aussi s'écrire de cette manière ls code name. Et on voit qu'on aboutit au même résultat. Alors, l'avantage des formes longues, c'est qu'elles peuvent accepter des paramètres en plus. Donc, on va prendre un autre exemple, cette fois-ci avec la commande ls. Et par exemple, pour coloriser la sortie d'une euh, commande ls, on peut faire tout simplement ls-color égale auto. Donc là, on voit que j'ai spécifié un paramètre, donc à l'option euh, en format long color. Bon, là, il s'avère que par exemple, je fais un alias. Voilà donc par défaut, si je fais un ls classique, ça n'est pas colorisé. Et si par contre, je fais un ls-color égale auto à ce moment-là, c'est colorisé. Donc généralement, pour connaître les options disponibles pour une commande, on utilise l'option-help. Par exemple, si je fais ls-help, j'ai l'ensemble des options qui sont disponibles. Voilà pour ma commande LS. Alors, comment Shell c'est où trouver nos commandes pour les exécuter Alors, quand on saisit une commande, on peut soit saisir directement le nom de cette commande, soit saisir son chemin complet. Et si celle-ci, effectivement, correspond à un programme exécutable. On, on dit, cette fois-ci, qu'on utilise le chemin absolu du fichier exécutable quand on saisit le chemin avec la commande complète. Donc, par exemple, on peut directement écrire `wamai`. Donc là, on voit que ça marche. C'est une commande qu'on a utilisée tout à l'heure. Mais on peut aussi directement écrire le chemin absolu de `wamai`, qui est slash usr slash bin slash webmai. et on voit qu'on aboutit au même résultat. Alors le problème avec les chemins absolus c'est que d'une part il faut s'en souvenir et que d'autre part ils peuvent varier d'une distribution Linux à une autre. C'est à dire que les exécutables des fois sont situés dans slash usr slash bin des fois ils ne vont l'être que dans slash bin. On a vu tout à l'heure hein, par exemple l'exemple de bash où on peut avoir du slash bin slash bash et du slash usr slash bin slash bash. Donc pour bash c'est un peu particulier. Par défaut, par convention, on s'attend quand même que l'échelle soit toujours dans « slash bin ». Mais par contre, les distributions, elles, peuvent aussi avoir leur fonctionnement particulier, leur organisation particulière des fichiers, et choisir de mettre aussi l'échelle dans « slash usr slash bin slash » quelque chose, par exemple « slash bash ». Mais par contre, pour rester conforme avec le standard, il crée en général un lien symbolique, donc un raccourci, si vous voulez, vers « slash usr slash bin slash bash » au niveau de slash bin slash bash, c'est-à-dire qu'il crée un raccourci slash bin slash bash. Voilà. Donc, ainsi, pour connaître les chemins du pass, euh, pardon, euh, le pass, je vous ai pas dit en fait, hein, ce, ce que c'était, donc je vous disais que de toute façon, le problème avec les chemins absolus, c'est qu'il fallait s'en souvenir, et que d'autre part, il pouvait varier d'une distribution Linux à une autre, mais comme on l'a vu, pour pallier à cet inconvénient, on peut directement saisir la commande, et Shell va alors chercher l'exécutable correspondant dans une liste de chemins bien définie, donc c'est ce que j'ai fait ici, hein, au niveau de WAMI, je n'ai pas mis je n'ai pas spécifié le chemin absolu et pourtant Shell a été capable de me l'exécuter. Donc cette liste de chemins, justement, où Shell va aller rechercher les exécutables, elle est spécifiée dans une variable d'environnement qu'on appelle « pass ». Donc on reviendra par la suite sur ce qu'est une variable d'environnement. Et ainsi, pour connaître les chemins du pass, on n'a qu'à afficher la valeur de la variable « pass ». Et pour faire ça, on fait juste « echo $pass ». Voilà. Et dans notre cas, on voit que dès qu'une commande est saisie sans utiliser son chemin absolu, alors Shell va rechercher séquentiellement l'exécutable dans « slash usr slash local bin, /bin »« slash usr slash bin »« slash bin »« slash usr slash local games » etc. Et dès que Shell va trouver la commande, il va, il va arrêter son parcours séquentiel et exécuter la commande. Alors, Notez bien que sous Unix ou sous Linux, le répertoire courant est spécifié par un point Or, on constate que quand on affiche le contenu du pass, celui-ci ne comporte pas de point, ce qui signifie que par défaut, quand on saisit une commande sans spécifier son chemin absolu, celle-ci n'est jamais recherchée dans le répertoire courant. Voilà. Donc, si par exemple, donc je crée un script, donc admettons que, que là je suis au niveau de mon home. Si par exemple, je crée un script qu'on va appeler Toto, voilà, bin/bash echo voilà, je fais deux points .wq pour enregistrer. Là, ce script, je le rends exécutable. Et donc, si par exemple, je veux exécuter Toto.sh, on voit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Parce que justement, le point n'est pas dans le pass. Si je veux l'exécuter, je suis obligé de faire un .slash Toto.sh, et cette fois-ci, ça marche. Si Toutefois, je veux effectivement que TOTO.SH fonctionne. Alors, il va falloir que je change mon pass. Donc, mon pass, on a vu que tout à l'heure, il avait cette valeur. Et pour le changer, comment on fait On fait un export path égal. Cette fois-ci, on va mettre un point, deux points. Dollar pass. Ici, si maintenant, je raffiche mon pass. Je vois bien que le point que j'ai ajouté, s'ajoute ici tout au début. Et si maintenant je fais un toto.sh, voilà, il me trouve bien mon script que je viens de créer. Alors, voyons maintenant quelle est la nature des commandes que l'on peut saisir dans un shell. Alors, Notons toutefois que pas toutes les commandes que l'on saisit figurent dans le pass, car il ne figure dans le pass que les commandes qui correspondent à des fichiers exécutables. Or, il existe aussi des commandes qui ne sont pas des fichiers. Donc, ces autres commandes sont par exemple donc, les alias. Donc, un alias, c'est souvent un raccourci vers une autre commande ou une séquence de commandes que l'on appelle dans un contexte particulier, par exemple en lui donnant des options ou des choses comme ça. Donc, par défaut, les alias qui sont classiquement utilisés, ce sont des alias sur la commande LS. Alors, voilà, donc un autre alias qui est bien connu, c'est l'alias LL. Voilà, alors là, en l'occurrence, il n'est pas activé, mais sur pas mal de distributions, c'est un alias qui est activé. En fait, c'est tout simplement un alias vers la commande LS-L. Voilà, alors, donc pour lister les alias actuels, donc dans la session session pardon shell actuelle, on utilise tout simplement la commande alias. Et là, ici, vous avez l'ensemble des alias qui sont enregistrés dans cette session. Nous, en l'occurrence, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, c'est sur la commande shell. Alors, pour créer cette fois-ci un alias, ce qu'on fait, on utilise donc la syntaxe suivante, alias, donc mon alias, voilà, égale ma commande, voilà avec éventuellement les options qui vont bien, etc. Puis, notre commande si on veut euh, exécuter séquentiellement des commandes. Voilà. Donc on a vu hein, que un alias pouvait aussi permettre de lancer séquentiellement des commandes, un peu comme un script finalement, ou une fonction, une fonction bash, comme on verra par la suite. Donc si nous, par exemple, on a vu tout à l'heure que l'alias LL n'existait pas, on peut très bien nous le créer en disant alias LL est égal à, donc là j'utilise des guillemets ls-l. Voilà, et maintenant quand je fais ll, le système a été capable effectivement de me lancer le ls-l en listant l'ensemble des détails de chaque fichier qu'il a trouvé dans le répertoire courant. Alors, donc, un autre exemple justement de commandes qui ne sont pas des fichiers exécutables, ce sont les fonctions shell. Donc, les fonctions shell, par exemple, sont un autre type de commandes qui vont être propres, finalement, Bâches et qui vont correspondre quelque part à une notion de fonction comme on retrouve dans les langages de programmation. Alors, comment on les définit On les définit avec une syntaxe qui est donc le nom de ma fonction, voilà, comme ça, donc parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante, voilà, et ici je tape ma commande. Voilà. Alors, puis, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on les appelle tout comme on, par la suite on a fait pour justement les alias ou autrement les chemins exécutables. Donc, on va prendre un exemple. Si on veut faire donc, la même chose que tout à l'heure, que ce qu'on qu vient de faire avec l'alias, on a juste à taper. Donc là, on va l'appeler par exemple, on va créer une fonction qui s'appelle ls perso. Voilà. Et là-dedans, je vais juste faire écho, coucou, point virgule, ls. Voilà, donc là, j'ai dû me tromper, pardon, c'est une accolade, voilà, et si maintenant je fais ls perso, je vois effectivement que le message coucou a été affiché et que le ls a été également exécuté. Alors, un autre type de commandes qui ne sont pas exécutables, c'est ce qu'on appelle les commandes shell internes ou les primitives shell. Donc, il faut savoir qu'il s'agit de routines qui sont codées en dur dans le shell. Donc, parmi les commandes les plus connues, en fait, donc parmi les routines les plus connues, les primitives shell les plus connues, on a par exemple le cd, le echo qu'on vient d'utiliser, le type, le history, etc. Et par exemple, la commande help va nous permettre d'afficher la liste exhaustive des commandes internes c'est ce qu'on voit help et ici on a effectivement toutes les commandes internes qui sont à l'intérieur voilà. donc ici on voit bien cd, ce que je vous disais on a bien alias <coughs> etc etc alors pour connaître la nature d'un exécutable il va juste suffire de, ta de taper type et enfin pardon pour permettre la nature d'une commande en fait il va juste suffire de taper « type » et après le nom de ma commande, de cette manière. Voilà. Donc, par exemple, on peut faire un type « cd » et le système nous indique que « cd » est bien une primitive du shell. Et si on fait un type « ls », le système nous indique que « ls » est un alias vers « ls-color voilà. ». Si par exemple on fait un type « woamai », cette fois-ci, le système nous dit que « woamai » est un fichier exécutable dont le chemin absolu est « slash usr, slash bin, slash voilà. Donc dans notre exemple, nous avons créé effectivement deux commandes ls perso, une qui était un alias et une autre qui était une fonction. Or quand on tape on tape type ls perso, on voit qu'il n'y a que l'alias qui ressort. Par exemple, si je fais type ls perso, on voit effectivement qu'il n'y a que l'alias qui ressort et le système nous dit que effectivement ls perso et il nous donne la définition est une fonction, il nous donne la définition de cette fonction. Mais on avait pu donc par exemple, on peut très bien créer un alias qui fait la même chose. Par exemple, on va faire « alias perso » égale echo eco-coucou.ls ah, ». Pardon, je vais me tromper. Voilà. Donc, quand je tape « ls perso », j'ai la même chose. Et si, par contre, je fais « type ls perso », le système nous dit que « ls perso » est un alias vers « eco-coucou.ls ». Mais par contre, on constate que la fonction qu'on a créée ls perso a disparu. Donc elle n'existe plus. Pourquoi Parce que le système part du principe que quand on va avoir deux commandes qui ont le même nom, finalement, c'est la dernière qui a été définie qui est prise. Donc là, en l'occurrence, on a vu qu'en premier, on a défini une commande sous forme de fonction qui s'appelait ls perso. Et là, la dernière qu'on a définie, on a également une commande qui s'appelle ls perso mais qu'on a définie sous forme d'alias étant donné que ça a été la dernière, la commande type nous indique effectivement que c'est type qui a voilà, donc qui prend la main finalement, qui prend le dessus donc l'alias qui prend le dessus sur la fonction. Donc si maintenant je veux quand même voir l'ensemble des commandes et la nature des commandes avec leurs, honom, euh, leurs homonymes, j'ai juste à faire un type -a ls perso. Et là qu'est-ce que je vois Je vois que le système me dit bien que ls-perso est un alias, mais ls-perso est aussi une fonction. Voilà. Donc en gros, il m'a tout listé. Alors, voyons maintenant, pour savoir où le shell a trouvé un exécutable, il suffit tout simplement de faire un which ma commande. Donc ça, c'est une commande que j'ai déjà tapée tout à l'heure. Si je fais un which, par exemple, make, donc là, le wake make, make n'existe pas, par exemple, which ou am voilà, le système nous a retrouvé le chemin absolu. Alors, si on cherche un fichier quelconque, on peut aussi utiliser la commande locate du paquet mlocate. Donc, pour l'installer, il suffit de faire un sudo apt install mlocate, donc de cette manière. Une fois que l'installation est terminée, pour mettre à jour la base de données liée à ce programme, on fait juste un sudo update db. Voilà, donc l'indexation a été effectué. Puis pour rechercher un fichier, il suffit maintenant tout simplement par exemple de faire un locate Firefox. Et là, le système va être capable de nous rechercher tous les fichiers qui contiennent le pattern Firefox, dont les fichiers exécutables, hein, évidemment. Alors, voyons maintenant la navigation et la manipulation de l'historique des commandes. Alors, quel que soit le shell que l'on considère, celui-ci gère toujours une historique des commandes. Alors, voyons comment afficher l'historique, cette historique des commandes. Alors, pour afficher l'historique des commandes actuelles, on utilise tout simplement la commande « history ». Par exemple, je fais « history », voilà, on voit que ça marche. Et d'ailleurs, si on tape « type history », on voit que « history » est aussi une primitive du Shell, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, quels sont les raccourcis clavier qui vont nous permettre de naviguer dans la ligne de commande actuelle et dans son historique alors là, il y en a un certain nombre. Donc pour afficher par exemple la dernière commande qu'on a saisie, on appuie simplement sur la flèche du haut. Voilà. Et on voit effectivement qu'on navigue comme ça vers le haut, vers l'ensemble des commandes que l'on a saisies. Donc pour placer le curseur en début de ligne, donc d'une commande, on fait CTRL-A. Donc là on voit bien que le curseur a atterri en début de ligne de commande. Pour placer le curseur en fin de ligne de commande, on fait CTRL-E. Donc là on voit bien qu'on est réatterri à la fin de la ligne de commande. Pour effacer l'écran, on peut faire CTRL-L. Voilà. Pour inverser la position de deux caractères, par exemple le M et le I, on peut tout simplement faire CTRL-T. Voilà. Donc là c'est ce qu'on a fait. Donc le A et le I. Si je refais CTRL T, voilà. Donc là on voit bien qu'on inverse la position de deux caractères. Donc pour inverser cette fois-ci la position de deux mots, donc avec le mot qui le précède, donc deux mots pardon, avec le mot qui le précède, c'est juste Alt-T. Donc ici je viens sur le dernier mot et je fais Alt T, et on voit qu'on a bien inversé le mot which ou am I avec, avec ça. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Pour mettre justement une commande en majuscule ou un mot en majuscule, c'est juste Alt-U. Voilà, donc ça c'est juste une lettre. Voilà. et si par contre on veut faire la même chose avec le mot, c'est normalement Alt, pardon, Alt U. Donc, il faut se positionner, voilà, et c'est tout ce qui est après. Hein. Donc Alt-U. Tout ce qui est après. Et si donc, on veut faire pareil cette fois-ci en lowercase, c'est Alt L. Voilà. Alors, comment on autocomplète une saisie Alors, pour autocompléter ma saisie, il va juste suffire. De commencer à taper quelque chose et après appuyer sur la touche tabulation. Voilà. Et là, on voit que le système nous suggère un ensemble de commandes qui commence par L. Donc Shell va être capable justement d'autocompléter en fonction du contexte, en recherchant dans les exécutables, dans les alias, dans les fonctions et dans les noms de variables. voilà Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors, voyons maintenant comment retrouver une commande à partir de son historique, de l'historique et Ensuite, comment l'exécuter une fois qu'il l'a trouvé Donc, on a déjà vu qu'on peut utiliser les flèches du haut et du bas et la commande history, en gros, pour naviguer dans l'historique. Mais la commande history peut prendre un argument qui n'est pas obligatoire, donc un argument euh, numérique, donc un nombre, qui permet d'afficher les n dernières commandes saisies. Par exemple, si je fais history 4, voilà, on voit que chaque commande qui a été saisie donc les quatre dernières commandes qui ont été saisies ça s'affiche et donc d'une manière générale la commande history n indique en gros le rang pardon voilà donc history n indique donc le n indique les dernières commandes que l'on veut et par contre ici on voit que chaque commande va être précédée en gros d'un nombre qui lui va indiquer le rang dans l'historique en fait de cette commande si par exemple je fais un history sans rien voilà, on voit ici qu'on a tout. Et donc ça, c'est le rang typiquement LL. Ça a été la 45e commande que j'ai saisie depuis le démarrage de cette session de shell. Donc là, on va voir, en connaissant justement cette, cet index, ce rang, on va voir qu'il est possible d'exécuter une commande de l'historique uniquement à partir de ce rang. En utilisant une syntaxe qui est vraiment toute bête, c'est point d'exclamation et le rang de question. Par exemple, si moi je veux exécuter la commande which ou am donc c'est le rang 63, je fais juste ça. Voilà. Et on voit que donc le shell nous a exécuté slash, euh, la commande which ou am Ok, alors pour exécuter cette fois-ci la commande précédente, donc il y, a quelque chose, il y a un raccourci qui est encore plus simple, c'est ça, c'est point d'exclamation, point d'exclamation, et là, on voit que le système nous exécute la commande que l'on a saisie précédemment. Et on peut également exécuter la dernière commande de l'historique qui contient une chaîne de caractères particulière, donc avec une syntaxe particulière qui est la suivante, ça, et ça c'est ma chaîne à retrouver. Donc par exemple, si moi dans mon historique je veux typiquement relancer cette commande-là, je peux faire ça, hop, locate, voilà, et le système a été capable de me retrouver en partant de la dernière commande jusqu'à la première. La commande qui contient l'occurrence locate et me l'exécuter. Donc nous, en l'occurrence, c'était locate Firefox. Voilà. Alors voyons maintenant comment désactiver l'historique des commandes. Donc le fichier dans lequel l'historique est stocké et le nombre de commandes maximales à sauvegarder dans cet historique sont respectivement contrôlés par deux variables d'environnement qui sont histfile, donc voilà Comme ça, histfile et size. Donc ça, c'est deux variables d'environnement. Et donc, pour afficher le contenu de ces deux variables, on fait comme d'habitude un echo $histfile. Voilà. Et là, en l'occurrence, on voit que c'est le fichier home slash um, slash demo slash .bash history qui va contenir l'ensemble de notre historique. Et si, par exemple, on ouvre ce fichier pour s'en assurer, on voit effectivement qu'on a toute notre historique. Et après, pour connaître la taille maximale de cet historique, on fait $HIST SIZE. Et là, on voit que la taille maximale est de 1000 entrées dans l'historique. Donc, dès lors, il va être possible de désactiver complètement l'historique en faisant tout simplement un FILE égale slash DEV slash NULL et en faisant en plus de ça, un SIZE égale 0. Et si par exemple, ici, je tape PWD, J'essaye de remonter dans l'historique, la flèche du haut ne marche plus. Si je fais ça, ça ne marche plus non plus. Voilà, donc là on a complètement désactivé l'historique. Donc pour terminer, il faut savoir que l'historique des commandes est sauvegardé à chaque sortie du shell. Ainsi, si un shell quitte inopinément ou crash, l'ensemble des commandes tapées dans la session courante va être perdu. C'est pour ça que des fois, quand on ferme mal un terminal, on s'aperçoit que l'ensemble des commandes qu'on a saisies dans ce terminal, on n'arrive pas à la retrouver en gros dans l'historique d'un autre terminal qu'on vient de rouvrir. Alors, voyons maintenant comment connecter et expandre des commandes. Donc une véritable puissance du shell est sa possibilité de pouvoir rediriger les sorties des commandes vers les entrées d'autres commandes. Et pour cela, Shell va utiliser des caractères spéciaux. Qu'on appelle des métacaractères et qui sont notamment voilà le tube, euh, l'esperluette, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Le point-virgule, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, inférieur, supérieur, etc., etc. Alors, voyons maintenant comment relier les entrées et les sorties des commandes entre elles. Donc, pour relier la sortie d'une commande vers l'entrée d'une autre commande, on utilise le métacaractère pipe. Donc, je vais déjà taper, c'est ce méta caractère là par exemple pour afficher la liste des utilisateurs et les trier par ordre alphabétique on peut très bien faire cat slash etc slash password ici j'utilise un pipe et là je fais sort voilà. et là effectivement on voit bien que la liste a été triée par ordre alphabétique donc voilà donc si on décompose un peu hein, on voit que le cat slash etc slash password donc affiche le contenu du fichier slash etc password mais de manière non ordonnée, et si par contre on fait la même chose, je vais ouvrir un nouveau terminal, parce que c'est un peu pénible étant donné que j'ai désactivé l'historique, voilà, donc je disais si on fait slash 4 etc slash password, on voit bien qu'on a le contenu du fichier password qui s'affiche, mais que par contre, les différents items, les différentes lignes ne sont pas triées par ordre alphabétique, donc pour les trier à ce moment-là, je fais juste un pipe sort et là, cette fois-ci, on voit que ça a bien été trié par ordre alphabétique. C'est aussi simple que ça. Alors, comment exécuter séquentiellement des commandes Alors, Pour exécuter des commandes de manière à ce que la commande suivante attende pour, pour démarrer la fin de la commande précédente, il suffit juste de les séparer avec un point-virgule. Prenons un exemple. Si, par exemple, je veux afficher la chaîne Coucou, j'attends deux secondes, attendre effectivement deux secondes puis une fois que ces deux secondes sont écoulées, afficher la chaîne, c'est bon, j'ai attendu deux secondes. On va faire écho, coucou, j'attends deux secondes, point virgule, slip 2, point virgule, écho, c'est bon, j'ai attendu deux secondes. Donc là ici, on voit bien qu'on a trois commandes qui sont séparées par des points virgule. Une première qui va afficher coucou, j'attends deux secondes une deuxième qui va effectivement générer un délai de deux secondes avec la commande slip. et une troisième qui va afficher C'est bon, j'ai attendu 2 secondes. Et donc si maintenant j'appuie sur entrée je vois bien que COUCOU, j'attends 2 secondes s'affiche, on a bien eu une pause de 2 secondes, et pour finir C'est bon, j'ai attendu 2 secondes, c'est affiché. Alors, voyons maintenant comment exécuter des commandes en arrière-plan. Alors, quelquefois, certaines commandes sont longues à s'exécuter et il peut être utile de les faire s'exécuter en tâche de fond. Autrement dit, de pouvoir exécuter d'autres commandes au sein d'une même session shell sans attendre que la commande précédente soit terminée. Donc, pour cela, il suffit de rajouter le caractère sperluette à la fin de notre commande. Donc, on va prendre par exemple cet exemple-là. Donc, on va faire un écho coucou. Je démarre ma première commande, slip2, point virgule, écho. La première commande est terminée. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'utilise le caractère esperluette, écho, je suis une deuxième commande. Voilà donc ici pourquoi j'ai ajouté justement des parenthèses pour faire en sorte que le Sperluette qui est ici s'applique à ces trois commandes séquentielles. Tout à l'heure on a vu qu'on pouvait afficher, voilà, et donc on peut en gros traiter la séquence de ces trois commandes comme un, comme un bloc, en gros comme une commande unique, grâce à l'usage justement. De, de la parenthèse. Et une fois qu'on a utilisé la parenthèse, là on met un et donc ce et va faire que finalement ce bloc de trois commandes va s'exécuter en tâche de fond et que automatiquement et quasiment instantanément, cette deuxième commande là qui est écho je suis une deuxième commande devrait s'exécuter. Et là effectivement on voit bien que je suis une deuxième commande, c'est exécuté. Coucou, je démarre ma première commande. C'est exécuté. On a bien attendu deux secondes et la première commande est terminée. Donc je refais. Voilà. Coucou, je démarre ma première seconde. Et au bout de deux secondes, on a eu effectivement la première commande terminée qui s'est affichée. Donc en gros, on a fait en sorte que tout ce bloc-là s'exécute en tâche de fond. Et cette deuxième commande s'est exécutée sans attendre que tout ce bloc-là soit terminé. Voilà. Alors, comment maintenant on va voir comment utiliser le résultat d'une commande en argument d'une autre commande. Donc pour utiliser le résultat renvoyé par une commande comme argument d'une autre commande, on s'appuie sur un mécanisme d'expansion bash qui s'appelle la substitution de commande. Donc la substitution de commande s'utilise soit avec la syntaxe comme ça, voilà, donc un dollar, parenthèse ouvrante, ma commande, parenthèse fermante, soit avec ce qu'on appelle des backticks voilà, de cette manière, ma commande. Voilà, bactique ferme. Voilà, donc on va illustrer ça par un exemple. Donc dans cet exemple, on va par exemple compter le nombre de lignes des fichiers .conf situés dans le répertoire .etc. Donc pour faire ça, on fait wc-l, et là normalement, on aurait dû spécifier à cette commande wc-l une liste de fichiers. Or nous, ce qu'on veut, c'est que cette liste de fichiers soit automatiquement générée une autre commande et donc c'est là où on va utiliser la substitution de commande en utilisant un dollar parenthèse ouvrante ls etc étoile point .conf voilà et en faisant ça effectivement le système va nous compter l'ensemble des fichiers qui sont dans etc et qui se terminent par l'extension .conf et va nous donner le nombre de lignes de chacun de ces fichiers voilà c'est aussi simple que ça hein. Donc, voyons maintenant comment utiliser le résultat de calcul simple dans mes commandes. Donc, pour utiliser le résultat de calcul, on utilise. Donc on a deux syntaxes à notre disposition, soit celle-ci, Donc, euh, ça c'est des euh, crochets ouvrants, crochets fermants, ou bien une autre syntaxe, c'est parenthèse parenthèse, donc, deux parenthèses ouvrantes et deux parenthèses fermantes. Donc, ce mécanisme est une expansion bash qui s'appelle aussi l'expansion arithmétique. Donc, par exemple, si on veut afficher le résultat de 2 plus 2, on fait tout simplement écho dollar, $2 plus 2. Donc, on a bien 4. Ou autrement, parenthèse ouvrante, deux parenthèses ouvrantes et deux parenthèses fermantes. Voyons maintenant comment utiliser le contenu d'une variable dans une commande. Alors, pour utiliser le contenu d'une variable dans une commande, on utilise une syntaxe particulière qui est tout simplement Donc, on l'a déjà vu, nom de ma variable. Voilà. Et des fois, on peut aussi utiliser, sans les accolades, ça marche, si le nom de ma variable, en fait, est quelque chose qui est continu c'est-à-dire s'il n'y a pas des caractères spéciaux comme des underscores ou des choses comme ça. Donc d'une manière générale, moi je vous conseille toujours d'utiliser les accolades. Ça vous évitera d'avoir des surprises parce que le nom de votre variable comporte des underscores ou des, des tirés, des choses justement qui ne vont pas être interprétées. Alors là typiquement, si je fais euh, si je définis donc, une variable qui s'appelle nom de variable égale quelque chose, que je fais un écho. Dollar. Bon là, il s'avère qu'avec le underscore ça marche. Mais si j'avais utilisé en fait, je sais pas moi, un, un anti-slash ou un truc comme ça, là, ça n'aurait pas marché. Alors, par exemple, si on veut afficher donc le contenu de val, la variable passe donc on a déjà vu hein, à plusieurs reprises, on peut tout simplement faire echo hein, $pass. Voilà, et là, ça marche. Et on l'a déjà vu. Si on ne met pas les accolades, euh, effectivement, ça marche tout, tout, tout aussi bien. Alors voyons maintenant comment utiliser les variables shell. Alors tout d'abord, voyons à quoi servent les variables shell. Donc, le shell va stocker des variables, donc qu'on dit des variables shell, qui vont contenir tout un tas d'informations, dont des informations qui seront utiles à son bon fonctionnement. Donc, par exemple, on a une variable intéressante qui est shell, donc on l'a vu tout à l'heure. C'est une variable qui va stocker le chemin absolu vers l'exécutable correspondant à la session shell de l'utilisateur actuel. On en a vu une autre qu'on a utilisée à plusieurs reprises, c'est path. Voilà. On en a vu donc une autre peut-être qu'on n'a jamais vue, c'est le $home, qui elle va spécifier le répertoire par défaut de l'utilisateur courant. Voilà. Et typiquement, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans le etc-password. Si j'ouvre le etc-password, que je reviens sur démo je vois bien effectivement que le dollar $Homme est associé à ça. Et par exemple, encore une autre variable qu'on verra plus dans le détail tout à l'heure, c'est la variable d'environnement $Prompt. Voilà. Donc là, en l'occurrence, elle ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Bon, on verra de toute façon tout à l'heure. Alors, comment connaître les variables utilisées dans ma session Shell Alors, pour afficher les variables Shell de la session actuelle, il suffit de taper la commande set. Donc, attention toutefois, parce que set va afficher aussi autre chose que les variables, ça va aussi afficher les fonctions. Si par exemple, donc, je définis une fonction, on l'a vu tout à l'heure, ls -perso, Voilà. et que par exemple, je vais faire echo coucou, Et, hop, voilà et si je tape ls perso et si maintenant je fais 7 je vois bien que 7 m'a aussi affiché donc ma fonction ls perso donc il faut savoir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer deux types de variables. On va avoir les variables locales et les variables d'environnement. Donc les variables d'environnement sont toutes celles qui sont exportées de, dès qu'un nouveau shell est créé. Et la commande set, qu'on vient de voir, va afficher toutes les variables, qu'elles soient locales ou d'environnement. Et si cette fois-ci, on ne veut afficher que les variables d'environnement, il va falloir utiliser une autre commande, qui est la commande env. Donc, Par exemple, si on... Voilà, donc Voilà, On fait env et là on ne va avoir effectivement que les variables d'environnement. Et on voit là où tout à l'heure quand on utilisait set, on avait bien une fonction qui s'affichait. Quand j'utilise env, on voit que cette fonction ne s'affiche plus. Par exemple, on peut voir aussi que la variable shell, donc qui est ici, est une variable d'environnement. Alors, quelles sont les variables d'environnement les plus importantes Donc les variables shell les plus importantes et leurs fonctions sont les suivantes. Donc là on va mettre en place, enfin, je vais vous montrer une liste un peu, un peu exhaustive. Donc on va avoir par exemple la commande $Bash qui va contenir le chemin absolu de la commande bash. Donc on va avoir, celle-ci on les a déjà vues, c'est istFile et isTSize, voilà, qui respectivement permettent de connaître où est le fichier qui stocke l'historique des commandes et quel est le nombre de lignes maximales de ce fichier avec EastSize. Donc on va avoir aussi la commande $HOME qui va correspondre au HOME directory de l'utilisateur courant. On va avoir une commande intéressante qui est HOLD PWD. Donc Cette commande HOLD PWD va correspondre au répertoire dans lequel l'utilisateur était positionné avant qu'il ne change de répertoires avec la commande cd. Par exemple, si je fais cd slash etc, et que maintenant je refais echo hold pwd, le système me dit bien que avant de me rendre sur etc, où je suis maintenant, j'étais sur slash home slash demo. Donc une autre commande intéressante, c'est os type. Donc ça, ça va correspondre au type de système d'exploitation qui est en cours d'utilisation on va avoir la commande, la variable d'environnement, pardon, id. donc ça, c'est l'identifiant du processus qui a lancé le shell actuel, par exemple, si je fais un PS, je ne sais pas si la commande PS3 est installée, oui, OK, donc, dans cette, dans cette hiérarchie-là, normalement, je devrais retrouver, en fait, un processus et le PID, en fait, de ce processus parent du BASH devrait être le, ce truc-là, donc le 31996 PSAUX grep bash Voilà, donc après la question est de savoir quel est notre PID. Bon, voilà, en tout cas, en fouillant un peu, on peut s'apercevoir que le PPID du BASH actuel est bien le 31991. Donc certainement, en fait le parent de du 31 euh, 998 on n'a pas un moyen je crois que c'est tiré Forest. voilà mais par contre on rentre pas plus dans le détail donc si je passe route je fais un ps-forest oui mais non en tant que route en fait du j'ai changé de bâche Il faut que je refasse $pp id voilà et donc, on voit bien que donc, mon bash, c'est celui-ci. Donc, le bash du route que je viens de déployer, il a pour PID 34.726. Et on voit bien que le PID du processus parent, c'est-à-dire du processus SU, c'est le 34.725 et c'est affiché là. Voilà, bon, désolé, ça a été un peu long à démontrer. Voilà, maintenant, donc, on a autre chose qui est, la variable d'environnement prompt commande. Donc de base, cette variable est vide. Euh, mais en général, donc qu'est-ce que stocke cette commande En fait, elle va stocker une, une autre commande qui va pouvoir être lancée avant que le prompt shell ne soit affiché. Donc Par exemple, si on fait un prompt commande égale echo coucou démo. Voilà, on voit que maintenant, quelle que soit la commande que je saisis, je vais toujours avoir un coucou mots à la fin. Enfin, ou au début, hein. normalement c'est plus au début. Voilà, et donc là, ce que je vais faire pour l'effacer, je vais faire un set prompt commande parce que sinon ça va être un peu pénible. Voilà, donc une autre variable d'environnement intéressante, c'est PS1. une autre variable. Donc PS1 en fait, ça va afficher le contenu du prompt actuel. Une autre variable intéressante, c'est PWD. Pardon, PWD qui correspond donc au répertoire dans lequel on est positionné. RANDOM qui elle va renvoyer donc une valeur aléatoire entre 0 et 99999. Seconds. Qui, elle est une variable d'environnement qui renvoie le nombre de secondes depuis le démarrage de la session du shell courant. SHLVL qui elle indique donc le niveau d'emboîtement du shell actuel dans d'autres shells. Par exemple, si on ouvre trois shells, donc là je vais taper bash, bash et bash et que je veux afficher donc cette variable d'environnement je m'aperçois effectivement qu'on a quatre niveaux d'imbrication de shell bash. Ok, donc là je vais quand même sortir. Voilà. Et une dernière variable d'environnement, c'est timeout. Alors, donc par défaut, elle est vide et en fait elle correspond au nombre de secondes après lequel la session shell d'un utilisateur va se fermer automatiquement. Par exemple, si je veux que automatiquement cette session shell se ferme dans 5 secondes, je fais export ou dans 3 secondes, pour ne pas trop y attendre, je fais ça et normalement dans 3 secondes, hop, je vois bien une fermeture automatique de ma fenêtre de terminal. Alors, voyons maintenant comment on crée et on utilise des alias. Donc, comme on l'a déjà vu, un alias va pouvoir être considéré comme un raccourci vers une commande ou une succession de commandes avec des options et des arguments particuliers. Donc, pour lister les alias actuels, on l'a déjà vu, c'est simplement donc, la commande « alias ». Pardon, en minuscule, c'est mieux. Et donc, pour créer un alias, qu'est-ce qu'on fait Ça aussi, on l'a déjà vu. Par exemple, on peut faire un alias « qui suis-je » Voilà, « écho »,« tu es. Là, on peut même utiliser une variable d'environnement, user. Et si maintenant je fais qui suis-je, le système me dit tu es démo. Alors, voyons maintenant comment personnaliser son environnement shell. Alors, comme je l'ai déjà dit, le comportement du shell peut être paramétré au travers de plusieurs fichiers de configuration. Donc ces fichiers de configuration sont les suivants. Tout d'abord, il y a les fichiers donc, slash etc profile et slash etc profile.d ». qui sont là. Hein. Donc, il s'agit donc le slash etc profile est un fichier qui est lu au démarrage de la toute première session du shell de tous les utilisateurs. Typiquement, quand on ouvre une session GNOME, ou XFCE, ou KDE, ou peu importe, quel que soit votre environnement graphique, ce fichier ne va être lu qu'une seule fois au démarrage de la session. Puis, toutes les fenêtres de terminal qui seront ouvertes par la suite au sein de cette session graphique ne liront plus jamais ce fichier. Donc, on configure généralement dans ce fichier .profile, ou slash ETC profile donc on a dû. Hein voilà, les chemins exécutables via la variable pass, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, mais aussi, par exemple, d'autres choses comme la taille de l'historique des commandes, en paramétrant la variable d'environnement SA East Size, et d'autres variables d'environnement auxquelles on ne touche pas souvent, mais qu'il peut être quand même intéressant de personnaliser. Voilà. Donc Ça, c'est un exemple du ETC Profile, et ici, on voit bien qu'on manipule le pass donc dans ce cas-là. Là, le système, typiquement, donc c'est du bash. Le système dit, si euh, l'ID le, le, si le, de l'utilisateur courant est 0, à ce moment-là, utilise le pass suivant. Donc, un ID de 0 correspond à l'utilisateur système 1 hein, au root. Donc, en gros, si l'utilisateur qui, euh, qui est en train d'être connecté est route, alors utilise ce pass-là, sinon utilise ce pass-là. Voilà. Et après, il exporte cette variable locale pass sous la forme d'une variable d'environnement avec euh, le mot-clé pass. Alors, donc, comme je vous disais, le, le slash etc profile, justement, peut être personnalisé. Et du fait de l'application généralisée à tous les utilisateurs, la modification de ce fichier ou du répertoire slash etc profile.d nécessite d'avoir les droits d'administrateur. Par exemple, si moi ici, je veux modifier, le système me dit attention, tu n'as pas le droit. Et si je fais 2.wq, le système me dit impossible d'ouvrir le fichier pour y écrire. Alors, un autre fichier qui est intéressant, c'est slash etc slash bash.bashrc. Donc il s'agit d'un fichier qui est exécuté pour tous les utilisateurs chaque fois qu'un shell est lancé. Donc on y définit généralement des alias et ou par exemple le prompt du bash, mais quelquefois on y configure aussi d'autres variables d'environnement plus global comme le pass ou le hist-size, même si finalement ce n'est pas une très bonne pratique parce que c'est un peu de gaspillage. Dans la mesure où le pass et le hist-size sont des variables d'environnement qu'on n'a pas besoin de redéfinir à chaque fois qu'on ouvre un terminal, si on le définit uniquement à la création de la session utilisateur via le slash etc profile, c'est largement suffisant. Donc là, si on le met dans le, dans le bash RC, finalement à chaque fois qu'on va ouvrir un terminal comme ça, voilà, à chaque fois le système va nous recréer en fait une nouvelle variable et, et bon, c'est juste un peu dommage quoi. Après, même si ce n'est pas énormément gourmand en termes de ressources. voilà. Et donc, tout comme le slash etc profile, du fait de l'application généralisée à tous les utilisateurs, la modification de ce fichier ou du répertoire slash etc slash bash. Non, même pas, là pour le coup, il n'y en a pas, je crois pas. Enfin, dans tous les cas, au moins la modification de ce fichier euh, nécessite d'avoir les droits d'administration système. Alors, voyons maintenant un troisième fichier, qui est le tilde slash point profile". Alors, tilde, c'est ni plus ni moins que la même chose que la variable $HOME, c'est-à-dire votre répertoire par défaut. Donc, en gros, le Home Directory, ce qu'on appelle le Home Directory de l'utilisateur. D'ailleurs, quand on fait « echo tilde », et que le tilde est remplacé par slash home slash défaut. On appelle ça l'expansion du tilde. C'est quelque chose, je crois que je ne vous ai pas dit. Voilà. Donc, il, alors le tilde slash point profile, en gros, c'est l'équivalent de slash home slash point profile, slash home démo slash point profile. Voilà. Voilà, c'est un fichier de configuration qui lui va être spécifique à un utilisateur et qui se situe, comme on l'a vu, à la racine du répertoire personnel de cet utilisateur. Et celui-ci n'est lu qu'au lancement aussi de la première session Shell de cet utilisateur en particulier. Autant le ETC profile est élu à tous les lancements de tous les utilisateurs, enfin au premier lancement, mais cette fois-ci de tous les utilisateurs, que le point profile qui est dans « slash home »« slash demo »« slash point profile » par exemple, ne sera lu que au premier lancement de la session de l'utilisateur « démo et que l'utilisateur « démo. J'espère que c'est clair. Hein. Et donc quelque part, on peut le voir un peu comme le pendant du « ETC profile » D'ailleurs, son contenu est assez proche, mais du coup, c'est ce que je vous expliquais, il ne s'applique que pour un utilisateur particulier. Donc un quatrième fichier bon, que je n'ai pas mis là, c'est le bashrc, donc qui est ici. Voilà. Et donc ce fichier, c'est un fichier de configuration spécifique à un utilisateur, comme le tilde.profile, qui se situe à la racine du répertoire personnel comme on l'a vu comme le point profile mais qui cette fois-ci n'est lu qu'à chaque lancement d'une session shell mais de l'utilisateur euh, en question c'est-à-dire que autant le tilt point profile ne se lance qu'au lancement de la première session shell de l'utilisateur par exemple démo que le point bas cherché va se lancer à tous les lancements de shell donc typiquement dès que je vais ouvrir une fenêtre de terminal il va se lancer et il est propre à l'utilisateur point démo parce que justement il se situe dans le slash home slash démo. Si j'avais eu un autre utilisateur qui se serait appelé slash home slash titi, lui aussi aurait eu son propre point bas et il ne se serait exécuté que pour lui. Voilà, bon j'espère que c'est clair. Alors voyons maintenant comment on personne on personnalise pardon, son prompt. Alors, comme je l'ai déjà dit rapidement, le prompt correspond au jeu de caractères qui s'affiche chaque fois qu'un shell est prêt à accueillir des commandes. Donc, la variable PS1 qu'on a listé tout à l'heure, c'est elle qui va permettre de définir le contenu du prompt. Donc, le prompt peut être complété, donc la variable PS1 peut être complétée par l'usage d'autres variables qui sont par exemple PS2, PS3, PS4. Voilà, donc par exemple, ça c'est PS1, mais on peut aussi avoir PS2, PS3, PS4, etc. Et justement, le contenu de la variable PS1 doit suivre une certaine codification avec l'usage de caractères bien particuliers pour être interprété par le shell. Donc, les caractères en question sont utilisés pour personnaliser justement le prompt d'un shell. Donc, parmi ces caractères, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir par exemple le caractère anti-slash, donc ce caractère-là, anti-slash dièse. Qui permet d'afficher le nombre de commandes qui ont été saisies depuis le démarrage de la session shell donc là on va s'amuser hein, on va un peu défoncer notre prompt voilà donc par exemple on va faire export ps est égal à anti slash dièse voilà et là qu'est ce qu'on voit on voit que tout a été affiché et ici j'ai un 4 si par exemple je tape ls ls je vois qu'ici, effectivement, on a le 6. Pourquoi Parce que dans notre prompt, on a utilisé le anti-slash-dièse qui dit affiche Affichez-moi le nombre de commandes qui ont été saisies depuis le démarrage de la session Shell actuelle. » Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer donc, un nouveau Shell. Lui, on va l'arrêter. Ça ne sert plus à grand-chose. Voilà. Donc avant de faire tout ça, hein, parce que là je vais vous en montrer plein, on va quand même sauvegarder le prompt, le PS1 actuel, donc dans PS par exemple, voilà, on va l'appeler PS1, tac, voilà. Là c'est si par exemple, je fais écho dollar, PS, parfait. Très bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, un autre, donc on va faire un export, commande prompt commande est égal pardon c'est pas prompt commande qu'est ce que je dis c'est ps1 est égal à cette fois ci anti slash dollar alors, à quoi va correspondre le anti-slash dollar Il permet juste de vous indiquer quelle est la nature de l'utilisateur connecté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu tout en introduction en fait, de, de ce cours. C'est que si on est face à un utilisateur régulier, le système va nous mettre un dollar. Mais si on est face à un utilisateur administrateur, comme par exemple le root, d'ailleurs le root, on va être face à un dièse. Donc si par exemple je fais sudo su, là je vois, pardon, je refais un export ps. Hein ah non en l'occurrence ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché bon, je ne sais pas bon, en tout cas normalement on devrait avoir un dièse et pas un dollar c'est curieux bon, je ne sais pas Bon, voyons autre chose on ne va pas s'attarder là dessus hein. de toute façon c'est quelque chose qui n'est pas très souvent utilisé hein. je pense d'ailleurs même que les trois quarts des gens qui utilisent Linux n'ont pas du tout notion de cette, cette différence entre le dollar et le dièse alors maintenant on va voir autre chose, donc c'est dommage parce que encore un coup on n'a pas voilà, donc on va sauvegarder notre PS1. Donc on va voir autre chose, on va faire un PS1 égal, export PS1 est égal à on va utiliser le anti-slash W qui, lui, va devoir afficher le base name du répertoire actuel. En gros, le base name, c'est l'élément terminal du chemin absolu. Voilà. Donc, typiquement, si je vais dans slash etc slash euh, je sais pas, moi, config, voilà, conquis, le système, voilà, donc ma, ma fiche, slash etc, slash conquis. slash var log Voilà, donc pour afficher la, la date du jour, encore un coup, donc c'est export ps1 égale anti slash d voilà donc là on a bien la, la date du jour. Si maintenant on veut afficher le nom d'hôte de, de l'utilisateur, donc cette fois-ci c'est anti slash h, donc là on a bien le nom d'hôte de, de l'utilisateur. Si on veut le shell actuel c'est anti -slash s, donc on a bien bash. Si on veut afficher l'heure précise c'est anti -slash t. Voilà. Si on veut afficher l'utilisateur courant c'est anti slash u. Et pour terminer, si on veut afficher le chemin absolu du répertoire actuel c'est anti w. Voilà. Par contre c'est quand même curieux que tout à l'heure ça n'avait pas marché. Voilà, là ça marche. Tout à l'heure j'ai dû me tromper, j'avais dû mettre un petit W. Voilà. Donc si par exemple je vais sur cd/var/log, quand on utilise un anti/slash grand W, on voit que on n'a que l'élément terminal du chemin absolu, c'est-à-dire le log qui est affiché. Voilà, donc généralement, le PS1, lui, est défini dans le fichier « bashrc car il doit être spécifique à un utilisateur et doit être lancé à chaque nouvelle session Shell. Ça évite, effectivement, d'avoir à complètement se déconnecter de, de, de GNOME et de la session graphique pour qu'il soit pris en charge si, par exemple, on l'avait mis dans le « profile ». Alors, voyons maintenant comment ajouter de nouvelles variables d'environnement. Donc, il est possible de transformer une variable Shell locale en variable d'environnement en utilisant le mot réservé « export ». Donc, c'est un mot qu'on a déjà pas mal utilisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rétablir ma session Hop, de cette manière. Voilà, donc là, j'ai rétabli mon prompt. Et donc, je vous disais que le mot clé à utiliser pour transformer une variable shell locale en variable d'environnement, c'était export. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal utilisé, notamment avec le pass. Et en gros, le truc, c'est donc la syntaxe, c'est export ma variable égale et à ce moment-là, la valeur en fait de ma variable. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, on peut faire un « export ma variable si ma variable était une variable locale. À ce moment-là, ça va automatiquement la transformer en variable d'environnement qui s'affichera quand on utilise la commande env. Donc on va prendre par exemple un exemple, on va prendre un exemple, on va définir une variable toto. Donc pour cela, donc une variable locale Toto. On va faire Toto égale titi. Voilà. Donc si maintenant on fait un set grep toto, on voit bien que Toto Existe en tant que variable locale. Maintenant, est-ce que Toto existe en tant que variable d'environnement Non. On voit que env n'affiche pas la variable Toto. Donc là, on peut s'amuser en fait à, à scroller. On ne verra pas que la variable TOTO fait partie des, des variables d'environnement. Alors, donc pour transformer cette variable, comme on l'a dit, cette variable locale TOTO en variable d'environnement, on fait tout simplement un export. Toto, et cette fois-ci, si on refait un env grep toto, on voit bien que la variable toto est devenue une variable d'environnement, c'est-à-dire que la commande env comporte bien dans ces lignes une entrée qui s'appelle toto égale titi. Voilà, donc là, j'utilise directement ma variable env, et là, je vois bien toto égale titi. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Alors, voyons maintenant. Comment obtenir des informations sur les commandes donc il existe différentes manières d'obtenir des informations sur un jeu complet de commandes ou bien sur une commande en particulier alors pardon à ah. alors voyons maintenant comment fonctionne l'option tirer tirer help donc on peut utiliser l'option tirer tirer help voilà par exemple on fait un ls tirer tirer help c'est quelque chose qu'on a déjà vu et effectivement l'option tirer tirer help sur de nombreuses commandes permet d'avoir directement des renseignements sur comment utiliser la commande en question. Il existe une autre commande qui est euh, directement la commande help. Donc, on l'a déjà utilisée en introduction de cette formation. Souvenez-vous. Donc, la commande help, elle s'utilise de cette manière. On fait help et le nom de ma commande. Par exemple, je peux faire un help bg. Voilà. Et là, on voit effectivement que bg euh, peut s'utiliser de cette manière. Voilà. Et donc help, la commande help, ne fonctionne pas sur tout. Elle ne fonctionne que sur les commandes internes du shell, ce qu'on appelle les shell built-in. Donc les primitives du shell que je vous avais exposées tout à l'heure. Donc une autre commande qui est intéressante, qui elle, cette fois-ci, fonctionne à la fois sur les exécutables, mais sur autre chose, c'est la commande info. Par exemple, je peux faire info ls. Voilà. Une autre commande intéressante et qui est très utilisée dans le monde Linux et qui est héritée du monde Unix, c'est la commande man. Donc man, ça veut dire manuel. Et la commande man, il faut savoir qu'elle est subdivisée en neuf catégories ou sections. Donc ces sections peuvent Être affichés et donc pour savoir précisément quelles sont ces sections, juste on fait man man. Voilà et donc en faisant man man, si on scrolle un peu, on a ces différentes sections qui sont là. Voilà donc au total, je pense qu'on doit en avoir 9, c'est ça. D'ailleurs, bien souvent dans, les, dans la documentation, on vous dira qu'on en a plutôt 8 alors balayons rapidement ces sections donc la première section va correspondre donc aux commandes utilisateurs qui peuvent être exécutées généralement par un utilisateur non administrateur la deuxième section elle va correspondre aux appels système qui sont utilisés dans des applications pour interagir directement avec le noyau linux la section 3 c'est les fonctions des bibliothèques c du système la 4 les périphériques et les fichiers spéciaux, la 5, les formats de fichiers et de conventions, la 6, les jeux, la 7, divers, la 8, les commandes et les gestions système, donc qui, elles, sont davantage réservées aux super utilisateurs, c'est-à-dire aux routes, donc à l'utilisateur administrateur de votre système, de votre serveur, et la dernière, les sous-programmes du noyau. Alors, pour savoir à quelle section une commande se réfère, on peut faire une recherche avec l'option "-k de man". Par exemple, si on fait man-k printf, voilà, ça, ça va lister la totalité des commandes qui matchent au pattern printf avec les sections associées entre parenthèses. Donc là, ici, on les voit bien. Ici, on voit par exemple une commande. On voit bien que ça match au pattern printf parce qu'on a bien printf, justement, dans la commande asprintf. Et entre parenthèses, on a bien la section correspondante à asprintf. Voilà. Donc, nous, dans notre exemple, si on cherche printf, on voit qu'on en a bien deux. On peut voir ainsi justement que le premier est situé dans la section 1, donc qui correspond à des commandes exécutables, donc sous forme de fichiers exécutables, et la deuxième correspond à la section 3, qui correspond finalement à une bibliothèque de, euh, de programmation en C. Donc en gros, c'est une fonction de la bibliothèque C. Voilà. Et donc du coup, si moi maintenant, je veux avoir le manuel de l'exécutable printf, c'est-à-dire c'est ci la première, j'ai juste à taper « man1printf ». Voilà. Et là, effectivement, j'ai l'ensemble du manuel, donc de la documentation de l'exécutable printf. Donc, celui-ci, je fais un which printf, c'est cet exécutable-là. Si maintenant, je veux avoir la documentation de la fonction de la bibliothèque C avec l'homonyme printf, à ce moment-là, je fais, je fais man3 printf, et là, on voit qu'on a bien, effectivement, la documentation, cette fois-ci, de la fonction de la bibliothèque C. Voilà Et donc, tout bêtement, maintenant, pour sortir de la commande man, c'est... La, euh, la touche Q. Voilà, donc c'en est fini pour ce cours sur Shell. J'espère que suite à ce cours, tu as compris et surtout tu as appris à te servir du Shell sous Linux. Si tu as aimé, évidemment, n'hésite pas à partager ce cours sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce qui pointe vers le haut et surtout à t'abonner et activer les notifications, non seulement pour soutenir la chaîne, mais surtout pour rester informé des prochains contenus que je prévois de publier. Voilà, je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouveaux cours. Salut